C'est la fin d'un temps Les oiseaux se lèvent Le matin est là La montagne est bleue Je regarde loin Et les vents se taisent Je suis suspendue Souvenir. et le lendemain C'est la fin d'un temps Ton ombre derrière Se noie dans la nuit Tout est différent C'est la fin d'un temps, le feu est éteint, les cendres sont froides, mes pieds sur le sol se lèvent et avancent dans un nouveau jour. C'est différent. Mmh. Mmh. Mmh. C'est la fin d'un temps. Mmh. Mmh. Mmh.